Nous sommes ici euh, au centre de la ville d'Étampes, euh, une des villes petites et moyennes de la Grande Couronne de l'Île-de-France, avec un tissu urbain assez caractéristique de tous ces centres euh, anciens, qui est euh, un ensemble de maisons en bande euh, avec des coeurs d'îlots verts, euh, qui présentent deux faces euh, très contrastées, un côté euh, très urbain, très dense, euh, avec euh, beaucoup de, de, de fonctions euh, urbaines, de commerce, etc. et puis un côté à l'arrière, avec euh, beaucoup de jardins euh, traditionnellement, parfois qui ont été euh, envahis par différentes constructions, par des parkings. Là, ici, on est en fait sur un parking qui a, a remplacé des jardins, mais il reste euh, des, des jardins qui sont assez bien connectés. Bon, c'est une forme euh, urbaine qui n'est plus très à la mode, qui est associée euh, au coron ou à des choses uniformes, alors que c'est quelque chose qui, est, qui, qui a au contraire une grande diversité. Et euh, bon, il se trouve que les PLU, par exemple, ne, généralement ne connaissent que la, le pavillonnaire ou le collectif. Or, c'est quand même une, une, une forme qui commence à être remise un peu sur le, le devant de la scène, avec le, le renouveau d'intérêt pour les centres-villes qu'on a depuis euh, quelques années, et puis avec le, le récent confinement... Euh, qui a montré que cette forme répondait assez bien aux demandes euh, à la fois d'espace euh, d'une certaine qualité de vie et d'intimité quand on ne pouvait pas euh, sortir dans les, les autres espaces urbains. Alors on a en fait un, un, une, donc une, une qualité importante euh, de pour la biodiversité, qui est la, la connexion entre les jardins, qui fait qu'on a des quand on, on a, ou on peut avoir des cœurs d'îlots euh, verts qui réunissent les jardins. En revanche, évidemment, avec ce système de, de bâti continu le long des, euh, des rues, les îlots sont isolés les uns des autres et du coup, euh, dans les nouvelles formes urbaines ou dans la, la, le réaménagement des formes existantes, on peut euh, se poser la question de la connexion entre les îlots. Mais toujours est-il qu'on a une forme urbaine qui est quand même extrêmement intéressante du point de vue de la recherche de zéro artificialisation, notamment dans la mesure où tout l'espace le, de jardin est réuni et qu'on n'a pas un espace de devant comme dans les pavillonnaires qui a tendance à être de plus en plus artificialisé.